La troisième composante du langage concerne la syntaxe. Alors, la syntaxe, ça correspond à la grammaire, c'est-à-dire à, à l'organisation des phrases, à la construction des phrases. Et il faut savoir que cette syntaxe, elle est fortement corrélée au lexique, c'est-à-dire que euh, pour bien maîtriser la syntaxe, il est nécessaire aussi d'avoir suffisamment de vocabulaire, suffisamment... De lexique. Généralement, la syntaxe, la grammaire, elle, elle se construit euh, assez spontanément par déduction. À force d'entendre parler, l'élève va petit à petit corriger euh, ses phrases, les organiser hein, dans le développement du langage. On voit bien que le tout petit, au début par exemple, va être en difficulté dans la conjugaison des verbes et puis petit à petit, en écoutant parler, eh bien spontanément, il va construire euh, sa syntaxe, sa, sa grammaire, pour qu'elle soit le plus correcte possible. Alors, euh, généralement, hein, la phrase, elle est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Euh, la syntaxe, elle nécessite bien évidemment un ordre des mots, hein, il faut respecter l'ordre de ces mots. Euh, et puis, euh, l'importance, je le signalais aussi, de la conjugaison pour pouvoir faire sens aussi. Généralement, les élèves qui vont présenter une dysphasie vont avoir euh, des difficultés, notamment euh, par rapport au, au choix et à l'utilisation des pronoms. Souvent, chez l'enfant qui présente une dysphasie, euh, on va voir que l'utilisation du jeu n'est pas forcément euh, immédiate et que l'enfant va par exemple parler de lui à la troisième personne du singulier, donner son prénom, par exemple, dans, dans une phrase, au lieu de dire « je euh, ». La grammaire aussi nécessite l'utilisation de tout ce qui est mot de liaison, de tout ce qui est préposition. Euh, là aussi, euh, on va voir que chez les élèves qui présentent une dysphasie, euh, souvent, des, les mots de liaison ne vont pas être mis en place, ainsi que les prépositions. Et souvent, on va avoir des phrases qui vont être construites sur un style télégraphique. L'exemple que vous voyez, grenouille manger mouche, euh, on voit bien que, effectivement, c'est très restreint, c'est très succinct comme phrase, et qu'en plus, la question de la conjugaison, puisque là, le verbe est à l'infinitif, donc c'est quelque chose qu'on peut voir fréquemment euh, dans la dysphasie. Euh, je vous parlais de l'ordre des mots, euh, évidemment en plus euh, il, il est nécessaire pour le coup que les mots soient mis dans l'ordre pour faire sens parce que si on avait dit mouche, manger grenouille, euh, là ça aurait été peut-être un peu plus problématique. Alors que, que peut faire l'AESH la pour euh, aider l'élève avec une dysphasie Déjà ça va être euh, ben, peut-être de lui lire régulièrement des histoires des histoires qui vont être adaptées à l'âge de l'élève. Alors c'est vrai que souvent comme le lexique est, est pauvre, la syntaxe est mal construite, on pourrait avoir tendance à vouloir lire des histoires euh, très simples et malheureusement, j'allais dire les histoires très simples, on va les retrouver dans la littérature jeunesse. Euh, si l'élève est en CM2 et qu'on lui lit petit ours brun qui est adapté à la maternelle, vous voyez bien qu'on risque de mettre l'élève dans une posture difficile puisque on va l'infantiliser. Or, je le rappelle que c'est des élèves qui ont des compétences intellectuelles préservées, même si euh, ça ne se voit pas au niveau de leur langage oral. Donc attention à bien adapter aussi l'histoire à l'âge de l'élève, mais peut-être simplifier euh, la formulation dans un premier temps. <rire> voilà, c'est s'appuyer aussi sur ses centres d'intérêt, euh, sur les histoires qu'il apprécie, pour lui proposer des modèles de phrases, et puis peut-être s'étayer aussi avec des, des supports visuels pendant ce, ce moment-là. Il est important aussi pour l'AESH d'être vigilant par rapport à la formulation des consignes. Euh, là, l'exemple que vous voyez, euh, donc c'est un exercice de grammaire, et la consigne, c'est « souligne le verbe de la phrase en rouge ». Pour un élève qui présente une dysphasie, c'est une phrase beaucoup trop complexe et il faudra peut-être enlever la partie de la phrase, c'est-à-dire dire, dire « souligne le verbe en rouge » parce que pour l'élève, cette consigne trop complexe peut l'amener à une confusion et là, du coup, il va souligner la totalité de la phrase. Donc, être vigilant par rapport à la formulation aussi des consignes pour qu'elles soient le plus accessibles possible. Certains enseignants peuvent aussi utiliser des codes couleurs pour aider les élèves à visualiser euh, la grammaire. Euh, effectivement, hein, ça va être un outil pertinent qui permet à l'élève de lui donner des indices visuels par rapport à la construction de la phrase. Alors là, ici, vous voyez deux exemples qui ne sont peut-être pas forcément non plus les, les plus utilisés. Euh, le premier, c'est la grammaire en couleur de Gatégno. Donc c'est un tableau euh, avec euh, tous les éléments qui constituent la grammaire et euh, chaque élément est associé à une couleur. Et au moment où on dit la phrase, où on lit la phrase, on va pointer euh, sur ce tableau dans quelle catégorie se retrouve l'élément Si c'est un nom, un pronom, un adjectif... Donc chaque fois, avec une baguette ou en pointant du doigt, on va pointer la catégorie pour pouvoir automatiser les différents éléments grammaticaux. Il en est de même pour la grammaire Montessori que vous voyez en dessous, où on va, à l'aide d'un pochoir par exemple, associer chaque élément grammatical avec une forme géométrique et une couleur pour indiquer sa fonction. Donc ça nécessite du coup de laisser de la place entre chaque ligne qui vont être écrites, et puis au dessous de chaque mot on va indiquer sa fonction grammaticale par une forme géométrique et une couleur. Généralement, et c'est beaucoup plus simple aussi, euh, les enseignants vont utiliser des codes couleurs en grammaire. Hein. Vous connaissez tous les consignes, j'encadre le verbe en rouge, je souligne le sujet en vert, etc. Euh, où il faut être relativement vigilant, c'est que euh, du coup ça va être important peut-être de, de faire attention à ce que le code ne change pas, notamment d'une année sur l'autre euh, avec un, le changement d'enseignant parce que pour l'élève, ça vient, effectivement, complexifier cette automatisation qui permet d'associer un code couleur et un élément grammatical. Le dernier élément qui compose le langage oral et qui peut impacter les élèves présentant une dysphasie, c'est ce qu'on appelle la pragmatique. Alors, la pragmatique, ça consiste euh, en l'utilisation du langage en situation. Donc c'est comment on va utiliser le langage oral dans le cadre d'une communication. Je vais vous donner un exemple. Euh, si je vous dis la phrase Il fait un peu frais. Je vais vous donner cette phrase dans trois contextes différents. Premier contexte, euh, imaginons qu'on soit dans une pièce, la fenêtre est grande ouverte et je dis euh, oh, il fait un peu frais. Ça signifie quoi Ça signifie que je suis en train de vous indiquer que peut-être il serait préférable qu'on ferme la fenêtre parce que, du coup, il fait trop frais. Deuxième situation, je suis dans l'ascenseur avec une personne que je ne connais pas. Euh, la personne me dit, euh, il fait un peu frais. Hein dans ce cas-là, euh, cette phrase a pour signification... Que la personne cherche à engager une conversation et on est plutôt sur un aspect social, hein, l'idée de effectivement quand on est en présence d'une personne ben, on va s'adresser à elle pour se montrer social. Troisième situation, je dis à, à mes enfants, euh, il fait un peu frais et là ça signifie de mettre son bonnet ou ses gants ou son manteau parce qu'aujourd'hui, il fait frais. Donc vous voyez qu'avec la même phrase, en fonction de à qui je m'adresse et en fonction du contexte, cette même phrase n'aura pas la même signification. C'est ce qu'on appelle la pragmatique du langage, c'est-à-dire l'utilisation en contexte de communication. Du coup, pour bien comprendre, ça nécessite aussi d'avoir une bonne théorie de l'esprit, une théorie de l'esprit efficiente. Vous vous souvenez, la théorie de l'esprit, c'est se mettre dans la tête de l'autre pour comprendre, pour essayer, en tout cas, de comprendre ses intentions et ajuster les nôtres. Donc, on voit bien que, du coup, en fonction de quel interlocuteur va être en face de moi, je vais m'adapter et faire sens à cette phrase de différentes manières. Hein, vous n'imaginez pas que votre voisin dans l'ascenseur, va vous signifier que vous devez mettre aujourd'hui votre bonnet. Euh, ou alors, euh, vos enfants, euh, quand vous leur dites ça, c'est pas pour engager une conversation, mais bien pour leur donner euh, un indice. Donc on voit bien que, du coup, en fonction de l'interlocuteur, en fonction du contexte, il va falloir s'adapter. Pour les élèves qui présentent une dysphasie, Hein. Euh, on va être un petit peu dans la même situation que les élèves qui vont présenter des troubles du spectre de l'autisme. Vous vous souvenez, hein, c'est la difficulté par exemple de, de comprendre ce qui est implicite, de comprendre le second degré, l'humour. Il sera pour ces élèves avec une dysphasie relativement difficile de faire du lien entre à la fois ce qui est dit et puis de prendre en compte les différents éléments contextuels. Pour l'AESH, il va être important de rendre les consignes euh, explicites, hein, de, les, de les rendre beaucoup plus lisibles. Et pour ça, il va falloir utiliser des supports visuels, euh, s'assurer de la compréhension de l'élève. Par exemple, si vous dites à l'élève, j'ai des fourmis dans la main, euh, que l'élève prend au premier degré, il va regarder dans votre main si réellement il voit des fourmis et ne pas comprendre, puisqu'il ne verra rien. Donc ça voudra dire que... À la fois, il faut expliquer, hein, avoir des fourmis dans la main, bah, ça veut dire avoir des picotements, expliquer à l'élève ce que c'est. Mais il va falloir aussi parfois le faire reformuler lui-même, c'est-à-dire qu'il faut éviter de dire, tu as compris Parce que là, l'élève euh, va vous répondre, soit s'il est dans une conduite d'évitement, il va vous dire oui, oui, alors qu'en en fait, il n'aura pas compris. Soit il va vous répondre systématiquement non pour que vous l'aidiez. Euh, systématiquement aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de faire reformuler l'élève pour voir ce que lui en a compris. Vous connaissez tous ce jeu où on va utiliser euh, les mimes pour faire deviner euh, à une personne. Donc c'est un jeu où on, on regarde une image, on la mime à une personne qui doit dessiner à l'identique ce qu'on est en train de mimer. Eh bien, si vous vivez cette expérience qui est relativement ludique quand elle dure 5 minutes, euh, elle est relativement source d'excitation, c'est-à-dire que, voilà, quand je dis qu'elle a un côté ludique, c'est que ça va être un petit peu une source d'excitation. Mais, au fur et à mesure du temps, si cette situation durait et durait très longtemps, vous verrez que cette excitation, qui est plutôt sur la base euh, joyeuse au départ, peut devenir très vite de l'agacement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va devenir exaspérant de voir que l'autre ne comprend peut-être pas ce qu'on est en train de lui mimer. Et inversement aussi, peut-être que euh, petit à petit, on va se retirer, arrêter, baisser les bras, parce que ça devient beaucoup trop complexe. Et bien, cette situation qui montre que parfois, les échanges de communication, quand on ne se comprend pas, euh, font qu'effectivement, ça va impliquer des comportements parfois, soit de retrait, soit même parfois, euh, j'allais dire, d'opposition, d'agressivité parce que d'agacement par rapport à, à ce manque d'incompréhension. De la même manière aussi, quand vous mimez une image, euh, imaginons que vous mimiez euh, l'étoile de mer que vous voyez sur ce dessin et que la personne en face de vous n'en a jamais vu, ne sait pas ce que c'est. Eh hein. bien vous aurez beau mimer tout ce que vous voulez, la personne si elle n'a pas le concept, elle ne va pas être en capacité, du coup, de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Imaginons que cette situation, on va dire, de, de mime, par exemple, je, je vais prendre un autre exemple, vous êtes à l'étranger, euh, vous ne comprenez pas la langue, vous ne parlez pas la langue, donc vous allez utiliser des gestes. Eh bien, vous allez voir que votre langage va être relativement succinct, déjà, puisque vous allez essayer de vous limiter à l'essentiel, et que, du coup, vous n'allez pas euh, détailler, ce qui veut dire, par exemple, si on reprend le schéma, peut-être qu'on va faire des choix, et qu'on va considérer qu'il y a des éléments qui ne sont pas importants. Donc, on va restreindre son, son vocabulaire, on va restreindre sa communication, mais surtout, si vous faites ça toute la journée, vous allez voir que, finalement, eh bien, on est relativement épuisé en fin de journée. Cette question de la fatigabilité, elle est très importante. Peut-être que ça vous est arrivé hein, de, aussi de, de reprendre, par exemple, lors d'une reprise d'études, de refaire de l'anglais, ou de refaire, euh, et, et, et du coup, d'être obligé de vous concentrer, de faire des efforts sur cette compréhension orale, qui fait que finalement vous vous retrouvez très fatigué. Eh bien, dites-vous que les élèves qui présentent une dysphasie se retrouvent dans cette situation, un petit peu comme si, effectivement, ils parlaient euh, quotidiennement une langue étrangère, et que le français, leur langue maternelle est pour eux quasiment l'identique d'une langue étrangère. Donc cette fatigabilité, elle est vraiment à prendre en compte par l'AESH, ce qui nécessite de prévoir à certains moments pour l'élève un certain nombre de, de pauses aussi, pour pouvoir euh, euh, récupérer et, et reprendre suffisamment d'énergie pour être à nouveau attentif. Alors effectivement, hein, ce qu'on vient de dire, c'est que euh, quand on est en difficulté pour communiquer, soit qu'on est incompris, soit qu'on ne comprend pas ce que l'autre nous dit. Euh, ça va impacter forcément notre comportement avec parfois euh, des moments de repli, des moments de retrait hein, qui peuvent aller jusqu'à une inhibition totale euh, de l'isolement ou alors des comportements perturbateurs, agressifs. Hein. Euh, quand vous avez envie d'exprimer quelque chose et que la personne en face de vous ne comprend pas vos besoins, et eh bien peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez les manifester par des actes qui peuvent être agressifs. Je pense à un tout petit, hein. euh, on voit ça souvent dans les classes de, de maternelles euh, où le langage est peu développé, qui va être directement dans l'action, c'est-à-dire qu'il veut un objet, il ne va pas s'embarrasser à dire à son camarade s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter l'objet Il va lui arracher l'objet des mains euh, parce qu'il va juger que c'est plus facile et plus efficace en tout cas. Eh bien, peut-être que certains élèves avec une dysphasie peuvent aussi maintenir ce type de comportement qui vont être être davantage dans l'action puisque le langage ne leur permet pas d'obtenir euh, satisfaction suffisamment rapidement. Donc l'AESH doit vraiment être vigilant pour encourager, valoriser l'élève et, et puis euh, notamment peut-être profiter des activités qui sollicitent le moins le langage oral pour justement euh, montrer euh, ses compétences, ses capacités et les encourager, les valoriser. De la même manière, euh, certains élèves peuvent aussi euh, être en difficulté dans la communication et du coup, ça va être important de sensibiliser l'entourage pour que l'entourage s'adapte aussi aux besoins de communication de cet élève et peut-être que quand l'élève se retrouve pour la première fois face à un interlocuteur, ça peut être difficile pour lui de, de définir ses besoins. Donc, soit l'AESH est présente et en capacité d'expliquer qu'avec cet élève, il faut parler lentement, qu'il faut peut-être faire des gestes pour étayer son langage, etc. Euh, et puis, pour des plus grands, on pourrait imaginer aussi une espèce de carte de communication. Hein, ça existe dans le milieu associatif où, où l'élève, quand il est confronté à une situation, ben, peut montrer cette carte pour prévenir son interlocuteur. Attention, voilà, des conseils pour s'adresser euh, de façon adaptée euh, à l'élève. Pour conclure sur les élèves présentant une dysphasie, je dirais quand même que la dysphasie, ben, c'est permanent, c'est-à-dire que euh, le langage euh, est utilisé dans toutes les situations. Un élève dysphasique, il est confronté au langage oral euh, du matin jusqu'au soir et particulièrement en milieu scolaire où un des principaux vecteurs de communication restera le, le langage oral. Donc on voit bien cette question de la fatigue, on voit bien cette question de la difficulté et puis, euh, il faut rajouter aussi toutes les prises en charge complémentaires. Hein, c'est des élèves qui vont avoir parfois des agendas très remplis parce qu'entre euh, l'orthophoniste, avec des prises en charge parfois euh, plusieurs fois par semaine, euh, éventuellement le suivi psychologique, plus les, le travail à la maison, on voit bien que c'est des élèves qui peuvent être relativement fatigués. Et, et pour ça, je dirais que... C'est les personnes avec une dysphasie qui en parlent le mieux et je vous invite à, à regarder ce, ce slam qui a été rédigé par des personnes dysphasiques où on voit bien effectivement et c'est leur conclusion quand parler est si compliqué, quand les mots sont des mots.